Égalité maintenant, c'est le thème de l'édition 2022 de la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA. Cette pandémie qui ne cesse d'endeuiller des familles, un thème très évocateur qui pour cette année interpelle sur la nécessité de vivre ensemble avec toutes les couches de la société. Égalité dans la prévention, égalité dans la prise en charge, pourquoi Parce qu'en général nous gardons le message là dans les centres de prise en charge, là dans nos maisons d'intellectuels. Mais seuls, nous ne pouvons pas lutter contre cette pandémie. Il faut qu'avec nous, nous emmenions les illettrés, nous emmenions ceux qui sont sourds, ceux qui sont muets, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont handicapés. Parce qu'ensemble, nous pourrons lutter contre cette pandémie. C'est pourquoi l'accès aux soins, l'accès à la prévention doit être au même niveau pour tout le monde. Le thème de cette année qui interpelle plus d'un a été l'occasion pour les personnes malades de dénoncer les abus dont elles seraient victimes. Des personnes vivant avec le VIH, je dirais même et je le confirme, je le confirme, que le médecins, c'est un médecin, un bloc de médecins, qui sont à l'origine de la stigmatisation de la et de la discrimination qui se passe dans un, un milieu des personnes vivant avec le VIH. Comment ça Quand un médecin vient avec ses humeurs à la maison, c'est sûr, le malade qui vient, il vient de, de télécharger de est-ce que c'est moi qui a voulu que tu aies le VIH que tu veux m'emmerder le matin Que c'est leur langage Que vivent les personnes vivant avec le VIH Les réalités sont là, madame. Attends, il va falloir que le gouvernement ne tout. Si les personnes malades se plaignent de stigmatisation, la responsable du CTR de Nkembo en appelle à une meilleure éducation des futurs agents de l'État. C'est la gamonitude. Et nous éduquons nous Éduquons enfants. Aujourd'hui, ça ressort parce que c'est le personnel de santé. Mais allons-y dans les banques, allons-y partout, c'est la gabonitude. Essayons ensemble d'éduquer nos garçons, nos filles. Et quand nous serons éduqués, nous n'aurons plus ce genre de réponse. Il suffit juste qu'on aille combattre dans notre éducation nationale. 2022 aura également été marqué par la rupture des antirétroviraux et des cas dits perdus de vue. C'est traitement où il doit pas en avoir des ruptures. Le Gabon depuis 2015, en, en mars, euh, octobre 2015 jusqu'à juin 2005. C'est la plus longue rupture de, que nous avons vue au niveau du petit Gabon. Et ce n'est pas normal, parce que même en ce temps-là, nous avons enregistré 45 décès. Et plusieurs qui avaient, de, euh, euh, qui avaient des, des réactions bizarres, parce qu'il faut que les autorités canadiennes puissent bien revoir la situation de la prise en charge. Durant ces périodes séquentielles de rupture, nos patients avaient les CD4 élevés. Ils suivaient strictement nos consignes. Boire beaucoup d'eau manger beaucoup de légumes faire des exercices sportifs et prendre un traitement préventif contre les infections opportunistes. Donc c'était des, des ordonnances de cotrimoxazole ou des distributions de cotrimoxazole dans les centres de prise en charge. Sur cette question des cas portés disparus, le médecin-chef du CTA, Dunquimbon, réagit. Les portés ne sont pas disparus. Ils sont le des centres de prise en charge. Si aujourd'hui, Madame X a dit à monsieur Y, c'est pas moi qui t'ai donné la maladie, il vient plus dans ce centre de, centre de prise en charge, il va dans l'autre centre de prise en charge. Il devient perdu de vue dans le centre A, mais il devient nouveau dans le centre B. Mais dans le centre B, il recommence, alors que peut-être dans le centre A, il est en troisième ligne. Nous devons vraiment lutter pour cet accueil que nous devons rendre agréable pour garder nos patients, pour les fidéliser. Notons que la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida a également été marquée par des phases de sensibilisation et de dépistage.